Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Et gratuit en plus. Je suis comme ça moi. J'aime bien mettre des coups de pied dans les couilles aux handicapés. <musique> Paladin est un free to play disponible depuis 2016 sur Steam. C'est gratuit donc t'as pas le droit de critiquer. Ouais c'est vrai, très bonne remarque. J'en tiendrai pas compte. À ce propos, quand on achète un jeu et que tu te rends compte qu'il est mauvais, t'as au moins la petite satisfaction d'aller sur la page de remboursement pour qu'on te rende ta thune. Alors que là, tu joues une heure et c'est tout. Et c'est pas faute d'avoir essayé de me faire rembourser mes 0€. Mais... ils veulent pas. Puis merde, à un moment, vous vendez du contenu additionnel. Bien sûr que vous engrangez un maximum de fric. C'est pas Rémi et Jean-Baptiste qui développent leur jeu dans leur garage. Paladin est un Team Fortress-like qui a été développé et édité par IRS Studio. Les mêmes mecs qui ont fait Smile. Et ce qui est bien, c'est qu'il te faut tes putains de login IRS en général t'as oublié, parce que évidemment, même ton compte YouPorn a plus d'importance que ton compte ARS Je déteste tellement les jeux sur Steam qui te demandent de te reconnecter sur un bon truc de merde Et je pense pas être le seul Paladin est encore au stade de bêta Et comme tout le monde le sait, le fait qu'un jeu soit en bêta, ça justifie tout Si c'est nul à chier, c'est parce que c'est une bêta Si c'est moche, c'est parce que c'est une bêta Si c'est cheap, c'est parce que c'est une bêta Ah bah oui, Paladin, c'est cheap, sans déconner Foutez de nos gueules. C'est quoi ces graphismes Non mais vous connaissez l'anti-aliasing Et c'est pareil pour les textures et les effets de lumière. C'est juste dégueulasse. En même temps, quand à côté t'as un truc aussi stylé qu'Overwatch, Paladin c'est ridicule. C'est un peu l'Overwatch du pauvre qui a pas l'argent pour s'acheter le vrai jeu. C'est overcheap. Putain, ça sonne bien, overcheap. On va garder ça, je crois. Maintenant, on va aborder le point qui fait mal le car design d'Overcheap. Premier exemple de fail de personnage. Ce truc a tout d'un putain de heal. C'est une fée. Les fées dans les jeux vidéo, c'est gentil. Ça soigne. Et bah là, non. Faire une fake ne heal pas, c'est contre-intuitif C'est un peu la base du car design en fait Après, il y a ces deux personnages qui se ressemblent à la mort Je veux pas vous faire peur, Ayrez Mais ça se voit clairement que le modèle 3D et le Splash Art ont le même squelette Sûrement à cause de la flemme Mais bon, je suis sûr que dans le lore, ils ont justifié ça avec une histoire de fratrie Attends, quoi Y'a pas de background Bon bah vous avez même pas d'excuses Et dans ce gros bordel il doit y avoir à tout casser trois skins Dont deux Ricolores du premier skin Ah oui forcément Quand on utilise tout l'argent qu'on se fait en vendant quatre skins dégueulasses Pour sponsoriser des vidéos On n'a plus d'argent pour payer des game designers Sans exagérer y'a tout Youtube qui y est passé Pour faire le test t'as Paladin sur la barre de recherche Et à la limite de se demander si les seules personnes qui jouent à ce jeu C'est pas celles qui sont payées pour le faire Un énorme bide Pas la bide et, et puis merde En soi dans la logique Quand tu proposes un jeu en bêta Le pognon que t'amasses en vendant des trucs comme acheté par les gentils joueurs qui veulent soutenir le projet, et par Cédric, le bof qui veut que son personnage féminin soit un peu plus dénudé et censé t'en servir pour terminer le jeu, et pas faire un milliard d'opérations commerciales pour qu'encore plus de gens viennent te donner du fric, mais bon, business is business, je suppose. En conclusion, selon moi, et au vu des choses que j'ai énumérées un peu plus tôt, achète Overwatch, pour ma part, je te laisse, et surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.